Salut les on se retrouve pour donc la suite des ombres de Yoxtot, toujours avec Ben, merci toujours devant ta belle ludothèque. Et euh, nous reprenons donc derrière le cinquième scénario, plutôt agressif, mais qui finalement n'a pas été si létal que ça. Effectivement. <rire> ça aurait pu être bien pire. Euh, donc voilà, nous avons terminé euh, voilà. nos investigations dans le Maine après avoir compris que, en fait, euh, bah, nous étions venus euh, ni plus ni moins que, que pour, euh, pour nous faire tuer. Hein. Euh, alors il y a un, un élément dont, <coughs> dont je n'ai pas parlé, euh, qui va nous aiguiller euh, vers, vers le Chili. Euh, C'est tout simplement euh, une enveloppe qu'on avait retrouvée euh, qui venait de, de Valparaiso. Voilà. Donc qui nous avait déjà mis un petit peu le... C'est celle de, la qui contenait la lettre que tu as lue tout à l'heure. Voilà. Euh, C'était cette enveloppe. Voilà. Valparaiso, je au chili. Annulation postale par les autres chez les... voilà qu'on avait au départ pas on pas spécialement fait gaffe à ça et puis euh, quand on a lu ce, le courrier oui. derrière on s'est dit ah bah oui il y a peut-être un lien entre les deux et il se trouve bien sûr que euh, les télégraphes euh, le télégramme fonctionnant extrêmement bien les télégraphes arrivent assez vite et euh, nous recevons donc euh, alors je sais plus sûr ou sur coup, coup, sur coup, coup ouais c'est ça euh, oui, oui, bah, De, oui, deux oui. télégraphes euh, bon je voulais lire parce qu'ils sont très courts ah, hein, euh, bah, je vais les lire, alors peut-être dans le désordre. Euh... Ça, non, ils sont dans l'ordre. Euh, donc c'est le David Lee, le fameux banquier de New York, enfin le fameux, le, le banquier que nous avions rencontré à New York, dont nous soupçonnions un petit peu l'appartenance au crépuscule d'argent, d'ailleurs jusqu'à okay, ce moment sais. précis, euh, on le soupçonnait encore d'appartenir à l'ordre. Hein. Euh, et voilà le, le contenu donc des messages. Aperçu Karl Stanford, stop, répète. Aperçu Karl Stanford, stop, déguisé, mais impossible à manquer, stop. À affréter deux navires sur place. Stop. Destination Pacifique Est, probablement. Stop. Beaucoup de matériel et d'hommes. Stop. Dois-je en apprendre plus Point d'interrogation. Stop. Signé Révigli. Et si, quelques si. minutes plus tard, euh, enfin quelques, quelques heures, quelques, oui. heures ouais, quelques heures plus tard, ça nous a amené d'ailleurs par un représentant de l'agence dont on se méfie, qui, qui a deux doigts de, de, euh, de se faire tuer par euh, notre collègue qui avait un petit peu, euh, euh, un petit peu déjà lâché prise euh, qui dans le mail. Mmh. Clifford. Clifford, voilà, qui avait commencé à, à très sérieusement perdre l'esprit et qui, qui commençait à avoir le mal un petit peu partout, tiré dans la, en plein milieu de la maison, en plein dans la ville, etc. Enfin, il commençait vraiment à être pas bien. Et euh, donc, il s'est fait menacer, mais finalement, euh, euh, bah, il nous a d'ailleurs appris un sort au passage, ce, ce type-là, hein, c'était... Euh petit accident, on va dire. <rire> Et donc, second message. Stanford, pris la mer une minute avant l'arrivée de la police. Stop. Personne ne sait pour où. Stop. île de Pâques, terre la plus proche. Stop. Police poursuit Stanford pour meurtre atroce à la Calera, Chili. Stop. Rappel, peut vous obtenir un prêt. <rire> Signé David Lee, qui n'a donc pas perdu, quand même, son... ses réflexes de banquier, qui nous propose un, un prêt. pour. Oh, euh... Oui, bah, c'est les aides de jeu, je pense que c'est voilà. <rire> si, si, si, tu, si tu le joues en mode... Euh... La finance est, en plus, un problème, <rire> en plus de vrai. Donc... Grand euh... Loomoon n'a pas donné quelques dollars... Oui, bah c'est vrai que la question se peut poser bon, Non, c'est bah, pas vrai. Vous avez des personnages des aisés, des en plus. Oui, j'ai pas eu trop à me poser la question. Hein. Oui, c'est vrai, j'avais songé, des jeux, euh... voyant des Z2 jeux comme ça. J'avais songé, parce que le fric soit un problème, puis finalement... Bien ouais. puis On après, tout le contacts. ouais, c'est Non, non, puis tous vos personnages étaient aisés, globalement, Ouais, au moins... Au, au moins classe moyenne. Ben oui et puis il y avait toujours effectivement un qui était un peu au-dessus voilà. des autres en termes financiers qui pouvait de toute manière obtenir le financement si l'agence n'avait pas été derrière. Euh, donc bah évidemment un autre centre fait qu'un tour et on décide euh, d'aller euh, à Valparaiso, hein, d'aller au Chili euh... Pour essayer de contrer Karl Stanford, qui devient donc désormais très clairement notre Némésis, comme on dit dans les jeux aujourd'hui, notre, notre grand ennemi, celui, celui qu'il nous faut abattre pour sauver, ni plus ni moins que l'humanité. Ah oui, C'est comme ça qu'on interprète oh, ouais, le, le bizarre, <coughs> Donc là, ça rigole plus du tout. À partir de là, on fait un appel aux braves volontaires. Donc je préviens les joueurs qu'il a plus trop y avoir de de possibilités euh, de retour en arrière à partir de d'après Valparaiso, oui. Valparaiso, je leur dis bon bah après Valparaiso, ça va être compliqué donc je vous fais établir une liste complète des différents euh, investigateurs potentiels que vous convoquez. Les protagonistes euh, bah, Donc Ça comprend des, des investigateurs en cours évidemment, euh, des éventuels investigateurs euh, non encore euh, dégainés mais préparés par les joueurs euh, en cas d'accident fâcheux, et même une poignée d'investigateurs euh, non. Euh, enfin, non. Non déjà passés en fait, juste oui. dans mon ordre, parce qu'il y a même Winifred. Euh, sur voilà, Winifred euh, euh, la oui, la oui, oui, euh, se retrouvera sur la liste, à <rire> <aussi que, Okay. rire> euh, Medvedev, qui a quitté depuis un petit moment la campagne, de toute façon son but était de survivre et de rester tailleur dans son établissement. Mais finalement, on l'a décroché quand même. Et puis voilà, on va effectivement décoller toute une liste de personnages. Estelle qui reviendra aussi nous trouver. Enfin voilà, tous les personnages, tous ceux qu'on a pu, tout simplement, tous ceux qui ont survécu et qui sont là. Corps qui tiennent encore un petit peu debout euh, se sont convoqués Donc, pour venir ils juste temps. debout en fait hein. s'ils tiennent debout ils sont venus <rire> de... l'idée étant que, est grave, hein. pour le jeu de justifier pourquoi est-ce que euh, nos personnages peuvent avoir aussi euh, euh, parce que le, la fin risque, on le sent tous venir ça risque d'être assez euh, mortel au sens littéral du terme et euh, j'imagine que le jeu a aussi préparé, les, préparé un peu le terrain au cas où il y ait des décès un peu prématurés ah oui. C'est ça, <rire> surtout la façon de, de remplacer les les le nécessaire, euh... les nécessaires <rire> d'avoir de, de, de, de des investigateurs d'enchange sur place et non pas euh, ailleurs. Mmh. Parce que bah, au-delà de Valparaiso, effectivement, ça devenait compliqué de. C'est ça. Parce, parce que, que, Après Valparaiso, donc, on aura une, une série de visites <rire> tout à fait. extraordinaire. Euh, donc euh, nous voilà parti pour Valparaiso. Bon.. bon bah, on va, euh, on va tout simplement prendre l'avion pour s'y pour rendre, hein, dans, des conditions, euh, dans des conditions assez, euh, assez spartiates, mais euh, bon, on prend, on prend l'avion. Dans l'avion, évidemment, on se passe un certain nombre de, de phénomènes un peu alarmants. Euh, bon, je vous passe un peu les détails, parce que ça, ça c'est vraiment le, ah, bah, des, oui. des, choses, voilà, des choses un peu anecdotiques euh, pour le groupe. Mais enfin, ça, ça, on arrive à Paris déjà dans un, un certain état d'esprit. De, euh, on a vraiment l'impression d'être poursuivi par, euh, par Carl Stanford qui ne nous lâche pas, et on ne le voit pas, mais on sent sa présence maléfique un petit peu partout où on passe. Et euh, quand on arrive à Valparaiso, donc, euh, oui, dans le voyage, pendant le voyage en avion, on a découvert une herbe grise qui va, qui va devenir un truc on va, dont on va chercher à comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, au final, bon, d'ailleurs, on ne saura jamais vraiment de quoi il s'agissait. Au départ on prenait ça pour de l'opium, après on, on, on a l'impression que c'est une drogue un euh, petit lotus noir un peu, euh, à la conane, des choses comme ça, non mais enfin c'est un ouais, peu les effets, les, effets, les effets hallucinogènes, comme ça on sait pas trop, euh, c'est un peu, <coughs> voilà, genre d'herbe magique quoi, et qui va, euh, qui va nous amener en fait à enquêter sur, euh, à Valparaiso, à chercher des, des sorciers, des gens capables de nous expliquer tout ça, et euh, par ailleurs de nous expliquer euh, à bah, quel endroit on pourrait trouver une concentration particulièrement importante de sorciers, est-ce que les bateaux sont partis, etc. Voilà. Quand on arrive à Valparaiso, voilà en gros euh, le... la, démarche. la notre, notre, notre démarche. C'est vraiment d'essayer de, de comprendre ce qui s'est passé dans l'avion, et, et de voir ce qu'on peut faire contre ça, et puis surtout de comprendre bah, vers où euh, doit-on se diriger Alors on a entendu parler de l'île de Pâques, on a eu euh, pas mal de renseignements sur le sujet, donc euh, le, le, le, une, île, euh, une île qui est au large du Chili, bon, tout concorde pour que euh, nos regards se tournent quand même plutôt vers l'île de Pâques. Euh, donc on va dormir chez l'habitant à Valparaiso. On, va euh, on visitera, oui, une visite chez, le guérisse, chez un guérisseur pour essayer de comprendre euh, cette fameuse herbe, euh, ce qu'est cette fameuse herbe, euh, et puis bah, tout simplement, on enchaînera tout de suite sur le fait d'aller chercher un bateau euh, pour se rendre sur l'île de Pâques. Euh, Ça va, euh, ouais, bon, on, donc, vous retrouvez l'île quand même Vous retrouvez quand même On retrouve lit, euh, bah, Oui, on le retrouve, mais alors très rapidement en fait, euh, il est à la locomotive. la locomotive, je sais j'ai mal noté le nom, ouais. enfin, il est dans un, dans un établissement, on le rencontre. Je te vois, ouais. je, on le, on le rencontre là-bas, euh, mais il ne nous apprend pas grand-chose, hein, si ce n'est qu'il est extrêmement tendu, euh, qu'il nous propose de nous accompagner, euh, ce qu'on on refuse, en disant « bah non, ça serait peut-être pas plus mal qu'il y ait un témoin de, de, cette, de, cette, de toute cette <rire> affaire départ, hein, ouais, ». Et vous avez peut-être plus une, une gêne qu'autre chose, parce qu'on a vécu des, des, un certain nombre d'événements qui font que redoute le pire quand même en se rendant, rendant là-bas. Euh, donc vous ne serez pas d'une très grande aide, vous savez pas. Finalement, vous ne savez pas grand-chose, si ce n'est que Karl Stanford est une, est une véritable saloperie. En dehors de ça, vous ne savez pas grand-chose, autant que vous restiez-là. Et donc voilà, ça s'arrange comme ça, euh, David fin, Lee finit par être euh, bah bien d'accord. Ça, euh, ça, ça l'arrange bien, quand ouais, même, hein, d'une certaine façon. Euh, il nous propose un petit peu, comme, comme prévu par la lettre, il nous propose de nous prêter un petit peu d'argent pour, pour louer le bateau parce qu'on est sans être en difficulté financière on est arrivé un peu les euh, mains dans les poches hein, au, au De temps. il n'y a, a, a, a pas des distributeurs à billets il n'y a pas de, pas de à billets billet et... et qui plus est, nous n'avons pas d'armes ou de choses comme ça puisque ouais. nous avons pris l'avion donc on n'a pas, on a aucun équipement donc il va falloir qu'on trouve de l'équipement et c'est là que David Lee va s'avérer très précieux parce qu'il va nous fournir euh, à la fois les finances et nous expliquer aussi, alors pareil je passerai les détails, mais il va falloir qu'on on aille trafiquer un petit peu avec la pègre locale pour essayer de récupérer un petit peu d'équipement, euh, parce que nous, on sent quand même venir le moment, euh, vraiment le, le pic de la campagne, on sent, on sent bien la fin arriver, on va dire, et on se dit qu'il y allait euh, juste avec... Euh, bah, J'allais dire une expression pas, pas bien, pas... il <rire> <Mais rire> y allait juste avec un couteau dans la poche, c'était peut-être un petit peu court. Euh, donc, euh, donc voilà, on s'équipe euh, convenablement, euh, on prend de l'argent avec nous, et on apprend euh, à Valparaiso aussi d'ailleurs, avant de partir, euh, qu'il y a eu des disparus. Euh, sur sur l'île de Pâques. Il y a eu des disparitions, alors on sait pas trop... Euh, C'est une qui doit dire ça je pense. Ouais. Ça, ouais. Dernière info qu'il a de l'île de Pâques. C'est ça. Et puis euh, le capitaine aussi d'ailleurs du navire, c'est ce que je suis en train de voir là. Le capitaine aussi avec qui on parle, on nous dit qu'il y a des choses un peu... Euh, il y a eu des disparitions, tout ça. Euh, mon personnage euh, n'est pas encore le militaire. Ouais. Euh, c'est là où j'ai dit, si. Euh, il me semble bien que là j'ai zappé entre les deux persos. Si, possible. ouais, ouais, à ce moment-là, en fait, j'ai décidé, à ce moment-là, en fait, ouais, moment euh, bah oui, non, je suis bien sûr, j'ai décidé, à ce moment-là, euh, le joueur a décidé que Melvis euh, Palmer avait fait son temps, euh, c'est-à-dire qu'il était euh, dans une, une posture psychologique pas tout à fait idéale euh, pour se confronter aux horreurs euh, indicibles. Et, euh, et je décide donc de le remplacer par un personnage que, qui me paraît un peu plus en phase avec le, la dernière partie, à savoir un militaire de carrière, <rire> euh, qui lui se renseigne aussi et qui apprend par un, un biais un petit peu détourné la même chose, à savoir qu'il y a eu des disparitions euh, sur l'île de Pâques. La nature de ces disparitions n'est pas tout à fait connue dans Valparaiso, un. On... En, par recoupement, on comprend que ça a l'air d'être des touristes ou des étudiants, quelque chose comme ça, mais on ne comprend pas. Ce n'est pas, voilà. bon, pas, pas les indiens de, de l'île de Pâques, les, les indigènes on de l'île de Pâques. Ce n'est ah, oui, <rire> pas les habitants ou les natifs de l'île de Pâques, euh, ce sont des gens en visite sur l'île de Pâques qui disparaissent. Voilà. Et euh, dénombrer quand même euh, une petite douzaine de personnes qui commencent à faire. Euh, voilà, ce qui continue ce donc on se dit qu'on est sur la bonne voie, et nous persistons pour partir sur l'île de Pâques. Euh, donc nous débarrons avec le bateau, on part, euh, on part, donc la croisière se passe sans un écroche, euh, on se souvient, non, on pas, de, pas de soucis, hein, sur le... <rire> pour une fois, euh, <rire> pas de oui. soucis sur le trajet, Là, et ça nous arrivons mal à <rire> quasiment une semaine plus tard, ouais, puisque nous partons le samedi 13 et que nous arrivons le samedi 20, euh, une semaine plus tard, euh, nous, nous arrivons sur l'île de Pâques. Après, une, encore une fois, un, une croisière euh, qui s'est bien déroulée. Euh, donc une fois euh, arrivé sur l'île de Pâques, alors pendant ce temps-là, on en profite pour, euh, pour fourbir un peu nos armes, on apprend des sorts... On euh, euh, euh, le, le sort de neutralisation. Euh, c'est euh, voilà. ouais. oui, ça, Un sort de mobilité. On fait dormir. Voilà, qui fait dormir. Oui, c'est ça, un sort soporifique. Euh, voilà, on, on, on essaie de se la prendre les uns les autres. On a une, euh, les formules aussi qu'on avait trouvées euh, pour, qui servaient à faire euh, émerger Herlier. Euh, ah oui, pourrait bien apparemment faire. Apparemment, elle peut ouais. se renverser cette formule. Ouais. Donc nous, on la prend à l'envers. Alors, Alors, c'est ce qui dit... rend tout le plus simple, parce que déjà, le lien c'est simple <rire> comme l'angle. On... Alors, à l'envers. Alors, on a inversé toutes les lettres, hein, et puis on, on a essayé d'apprendre la formule les uns après les autres à l'envers. Donc, arrivé sur l'île de Pâques. On est, on, certains d'entre nous, pas tous, il euh, y en a deux parmi nous qui ont correctement appris. Il y en a une qui l'a parfaitement appris, qui est capable de la réciter en boucle sans problème. Euh, les autres c'est un peu plus fou. Bon, mais pour l'instant, on ne sait pas trop si cette formule nous servira et on ne sait ouais. pas vraiment si les informations est a là sont justes. Ouais. <rire> <rire> on s'est bien occupé. On s'est bien occupé. On a perdu des points de santé mentale grâce à ça. C'était super. C est, c est... Euh, pour une fois que tout allait bien, on, on a quand même réussi à faire, un peu peu de... mal. faire des points de santé mentale au-dessus de l'océan. <rire> <rire> euh... Mais, et donc on arrive quand même en très bon état, finalement, euh, sur cette, cette, île de, euh, cette île de Pâques. Euh, on est accueilli par un contingent militaire euh, dépêché de, de Valparaiso, qui est installé sur l'île, ah oui, enfin du en Chili, quoi. De l'armée chilienne régulière, euh, qui est dépêchée sur l'île, sur hein, puisque euh, bien évidemment l'île et la convergence aussi de, de certaines luttes, euh, pour, on pourrait presque qualifier de coloniales, à savoir qui va récupérer euh, tout simplement la possession de l'île de Pâques. Le Chili, là de toute façon, ça, la question ne se pose pas tellement, euh, a posé sa base, sa base militaire, euh, culturellement comme géographiquement. Euh, peut contester quand même, même si on peut imaginer que les États-Unis, euh, s'il y avait eu quelques richesses, sur serait mêlé. En l'occurrence, il n'y a rien sur le Grand Pac. Ce qu'on va découvrir assez vite. Euh, à part, évidemment, euh, ces, ces fameux, ces fameux hein, que tout le monde connaît, ces immenses têtes euh, tournées vers le vers la terre. Mer. Des statues, en fait. Oui, faut, c est, c est, c est, oui, oui, ce sont des statues entières. On verra après que euh, ça a une importance d'ailleurs. Bon voilà, donc les moailles qui sont la seule richesse qui pour l'instant n'intéresse que les archéologues, euh, les étudiants, et voilà. Mais les États-Unis sont pas, euh, pas vraiment sur le coup. En revanche, il y a toujours la base, la base antarctique qui sera, euh, qui sera le lieu de, de toute autre aventure euh, qui, elle, par contre, est, euh, est toujours. on On verra. Euh, <coughs> il y a une <coughs> expédition ah. qui s'y est perdue, ah. c'est une autre histoire. Euh... Et donc quand on, arrive, quand on arrive, nous sommes accueillis par ces militaires qui commencent... Alors on avait caché les armes, on essayait de se faire passer pour un groupe de musiciens à l'origine, euh, donc on avait tout caché dans des contrepasses, des, des épis de violon, des choses comme ça. Pourquoi pas Bon, euh, les militaires sont pas hyper regardants là-dessus, on... on graisse un peu la patte, on discute, je passe un peu là encore, et on apprend que l'île est, euh, est tenue par un homme qui se fait appeler un militaire, qui se fait appeler le gouverneur. Voilà, donc ça, un, un homme qu'on va rencontrer d'ailleurs euh, assez vite finalement. Vous qui vous dit oui, oui. Hum? oui, voilà, on est bon bon bah, parce que qu lui parle On est un peu fouillé, évidemment, on est, on est immédiatement suspect et c'est là qu'on apprend aussi qu'on est suspect aussi parce qu'il y a beaucoup de disparitions, euh, disparitions qui, qui n'ont pas l'air de vouloir de vouloir cesser. Enfin, il y a un gros groupe qui a disparu et ça inquiète quand même énormément les autorités, locales. Voilà, donc ce qui explique aussi qu'il soit assez méfiant envers un groupe de nouveaux venus. Euh, ouais. D'autant plus qu'ils se promènent avec des espèces d'énormes de <rire> instruments de musique euh, euh, et qui, qui refusent d'ouvrir la Ce que vous explique aussi, c'est que euh, les disparitions ont coïncidé avec la vue de bateaux remplis d'étrangers blancs comme que forcément, plus que Donc voilà, effectivement, on, on est d'entrée de jeu de, de, suspect, euh, pas complètement à tort d'ailleurs, puisqu'on était quand même chargé d'une cargaison pas tout à fait ouais. légale. Euh, bon, en graissant la pâte, en discutant, en... en négociant un petit peu, on arrive à, à rentrer néanmoins dans le... sur l'île de Pâques. Et là, on découvre donc un, un fonctionnement un petit peu particulier. Euh... Ah bah oui, oui. Nous avons donc, accès... nous avons donc le, première chose que... le premier contact que nous avons avec l'administratif local et donc le règlement. Euh, ouais, je peux vous le dire, il est quand même assez court. Euh, dans le village, les visiteurs doivent se soumettre au couvre-feu de 21h. 2. aucune arme à feu n'est autorisée sur l'île, voilà l'un des problèmes. Elles doivent être remises à l'arrivée et ne seront restituées qu'au départ. Les armes se trouvant à bord d'un bateau en visite doivent rester à bord. Donc, certaines armes resteront, mais d'autres on est quand même très méfiants, on ne pourra pas s'empêcher de les emmener avec nous. Euh, 3. La garnison militaire est essentielle au devoir national. Aucun marin n'est donc disponible à quelque moment que ce soit pour l'accompagnement des visiteurs. Pour préserver l'efficacité de nos défenses, aucun homme de rang ne répondra aux questions des visiteurs. Donc là, on comprend rapidement qu'on est dans un truc qui est complètement bouclé et que c'est pas auprès de l'armée chilienne qu'on va avoir le moindre soutien. Voilà. On, sait que, on sait tout de suite en arrivant, en fait, et grâce à ce règlement, qu'il va falloir qu'on se frotte aux, aux populations locales et qu'on essaye d'obtenir d'eux bah, l'aide qu'on n'obtiendra pas finalement des officiels. 4. Les visiteurs peuvent engager des natifs de l'île, voilà, <rire> pour leur service, euh, servir de guide et d'aide, mais ils seront responsables de chaque mouton volé sur le passage de leurs employés. Alors ça c'est un truc qu'on a pas pas compris. Contre... <rire> c'est un truc qu'on a pas <rire> pas compris au début. Vous verrez que finalement ça avait un sens. Euh, 5. Toute information se rapportant des activités criminelles doit être communiquée au gouverneur militaire. Ne pas agir de la sorte est considéré comme une infraction pénale. Donc ça vous verrez qu'on s'y tient à peu près, de façon un peu détournée, mais on s'y tient à peu près à cette règle-là. Et enfin, la dernière des règles, les visiteurs doivent également euh, tenir le bureau du gouverneur informé de leur situation et de leur plan. Ils ne peuvent effectuer d'arrestations ou exercer d'autres activités de police. Ça, ça ne vous est pas venu à l'esprit à aucun moment, donc la question s'est pas posée. Euh... J'avais même oublié de <rire> <s 'y> <rire> euh... Mais enfin, voilà, alors, en, en... En gros, on est accueillis comme ça, euh, ce, que, ce que les règles signifient, ce qu'on en comprend aussi, c'est que euh, nous ne sommes pas des colons, et euh, les natifs, s'ils veulent nous rendre service, le font de leur plein gré, nous n'avons aucune autorité sur personne. Ce qui voilà, est assez légitime, mais c'est vrai que c'est plutôt euh, pas mal de le préciser, parce que dans d'autres contrées du monde, euh, éventuellement, euh, certaines formes d'esclavage persistent. Donc ça, ça aurait pu être le cas, ça, ça ne l'est pas, les, les natifs sont quand même préservés hein, un minimum.